Alors je suis Virginie Pardo, c'est mon fils Lucas et nous travaillons tous les deux chez Sim Immobilier à Esperanza. Pour moi c'est euh, sécurisant d'une part euh, parce que j'ai pleine confiance en Lucas, ensuite aussi une fierté. Et puis voilà, en tant que maman, je suis, je suis comblée d'avoir mon fils qui travaille avec moi. Je pense, oui, l'honnêteté, euh, le sens du travail bien accompli et toujours dépasser ses limites. Alors mon fils, je pense que je le rassure, je lui, je lui apporte ma, ma maturité. Et ce qu'il m'apporte, c'est euh, l'espoir, l'envie, la confiance.